Bonjour à tous, c'est Olivier de la Médiathèque pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Marie Cochard, « Les épluchures, comment bien les utiliser ». Dans ce livre, vous allez trouver euh, des idées pour l'entretien la cuisine, le jardin, la beauté, euh, les soins. Alors je vais vous donner quelques exemples de légumes qu'on peut utiliser, donc euh, l'ananas, le citron, l'orange. Ouf, j'ai enfin fini, j'ai tellement d'y en or. Alors euh, dans ce livre, je vais vous donner quelques idées que j'ai retenues euh, pour vous donner euh, des exemples que vous pouvez retrouver qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne. Alors je vais commencer par euh, l'ananas. Euh, je vous énumère partout, je, vous... je reste exhaustif. Alors pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, vous pouvez utiliser l'ananas euh, tous les jours pendant une semaine, quinze jours je pense, euh, en passant bien sur le, votre peau et ça devrait euh, grandement diminuer vos problèmes d'acné. Après nous avons le célèbre citron qui sert à beaucoup de choses. Moi personnellement je l'utilise pour nettoyer les cuivres. C'est bien mieux qu'un certain produit bien connu et ça ne laisse pas de traces et ça déso désoxyde pardon, euh, très très bien. Ça l'utilise aussi pour repousser les fourmis, c'est connu depuis, euh, depuis longtemps, et d'autres exemples que vous n'avez plus qu'à lire ce livre. Après nous avons le concombre, euh, qui est bon pour euh, les personnes qui ont des problèmes de poche sous les yeux par exemple. Je vais aussi parler des pommes de terre, je peux tout vous lire parce que sinon ça prend trop de temps. Je vous invite d'ailleurs à lire franchement ce livre, il est très très bien fait et ça évite de gaspiller soit la poubelle ou d'autres. Par exemple les pommes de terre pour nettoyer le cristal. Donc voilà, je, je répète, c'est Marie Cochard, les épluchures et je vous dis à bientôt pour un autre nouveau numéro. Au revoir.